Disney Army, Disney Army, ce que vous voulez J'espère que vous allez bien Je me retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. Aujourd'hui on est le 12 avril 2017, et donc on se trouve sur le parc Disneyland Paris. Bon, J'ai vu les bouches Disney, des gens... Je me suis rendu compte en fait, que c'était absolument magnifique et que j'avais envie de partager ça avec vous. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une vidéo de Disney Street Style. J'ai rencontré un groupe de personnes qui étaient Disney-boundées. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui moi aussi je suis habillée en mode Disney. J'ai sorti mes petites oreilles J'ai mon maillot du monde de doré que je vous avais présenté dans un haul un jean tout ce qui est a de plus basique mais aussi un bracelet et une montre Mickey. J'ai fait du Disney à ma façon comme d'habitude. Je vous fais partager cette rencontre, leur look Disney en espérant que cette série vous plaît et si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air pour que je puisse savoir si jamais vous voulez d'autres vidéos du style. japonais ma jupe c'est moi qui les pète mon collier c'est ton la base la j'étais sur aliexpress quand même. après j'ai fait le nœud euh, et j'ai tout customisé en fait quel style t'as avec quel personnage ça tu euh, Arielle <rire> Avec euh, Blanche-Neige, Par... yeah, hier Je faisais Blanche-Neige Quel personnage est-ce pour Je euh, fais le prince, oui La plupart du temps, c'est le couple. Euh, on a fait La Belle et la bête. La bonne euh, la, la première de euh, La Belle et la bête. Sur le parc, ici euh, Oui, ouais. sur le parc et à Paris C'est la euh, On a fait euh, Jack et Sally, je ouais. faisais Sally, je faisais Jack pour le dapper des euh, dappers, a fait euh... ça aussi. On aime bien faire, on change les sexes des personnages on... ah, en échange voilà. en fait. C'est euh, une ça... chemise que j'avais fait moi-même, première création. Le parapluie aussi, que Le parapluie que j'avais fait aussi. Wow. Ouais, ouais c'était chouette, on a eu beaucoup ouais. de succès. <rire> ouais. Ça, il est sympa où choper ce genre de pièces en français tu as Belle dente qui euh, fait un va vaste choix de, de récadier et pin et euh, je pense qu'ils un peu euh. En fait ils, ils prennent des boutiques étrangères et au euh, fond en France fait. du coup vous me disiez votre prochain Disney World c'est bon Je vais je fais pas Je vais en faire non, un dimanche Bonnier et du coup, ouais Ah c'est bien <rire> Aujourd'hui, ben, on est, est inspiré par les 25 ans de Disneyland Paris. Les couleurs, c'est bleu et argent. Alors, du coup, euh, voilà, on s'est juste donné ça comme thème. Et ça a donné ça. On a fait les <rire> paillettes. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé votre niche Alors, la jupe, elle vient de Society Plus. D'accord. Euh, pour les grandes tailles. Euh, j'avais pas le temps qu'on m'a dit, j'avais acheté une robe, mais la, la... Faire il y a deux jours, donc j'ai dû prendre une jupe, un haut, et voilà! Tout ce ça, c'est un peu pratique! Là, moi, en fait, c'est super simple, en fait, c'est des baskets de Nouma que je mettais pas. Gilet HBS, c'est à et qui habite. Le seul truc classe, c'est mon gilet, qui vient de mon mariage. Et puis le petit de le papillon, c'est toujours la même mère, qui nous a ça. Du coup, vous êtes en cours, est-ce que vous avez proposé votre cousine? Enfin, vous êtes mis quand vous avez fait oui. ça? Oui, bah, en général, on <rire> non mais souvent c'est toi qui as les idées euh, oui. J'aimerais bien mettre ça et ça ouais. Et... Ouais. Euh, Alors moi j'ai une fille euh, en Primark euh, <rire> okay, Avec les étoiles aussi Non, dans... euh, les étoiles je les ai commandées sur Aliexpress C'était un petit peu plus grosse, qu'on prévu Mais <rire> du coup voilà, je les ai cousues quand même C'est des chaussures à Les oreilles c'est pas un Et tout dessus et toi alors Alors, moi, c'est compliqué euh, ah bon <rire> J'ai fait venir mes robes du Japon C'est la marque Sophie Tournée que j'aime beaucoup. Euh, le collier, c'est un collier que j'ai acheté de la collection Disney du parc dont j'ai eu l'occasion d'y aller. Les chaussures sont de New Look avec des de baiser. Euh, les accessoires viennent de chez Claire c'est la pochette euh, de chez Primark. Je suis administrateur de la page Disney Plus France. On les tous Tous Est-ce que vous auriez des conseils à donner euh, pour vous abonner ou pour s'habiller Disney Rester dans son stylo, ne pas chercher à euh, sortir de ses habitudes, euh, se faire plaisir avant tout et... Euh... Partir de ce qu'on a aussi. On n'est pas obligé de faire des folies en shopping. On peut s'arranger avec ce qu'on a déjà dans son armoire et des petits accessoires que tu allais faire soi-même. Clairement, les accessoires font directement la différence. Le recyclage de vêtements, c'est très très bien. C est c est le recyclage de vêtements, c'est-à-dire C'est-à-dire que moi étant euh, un mec, je n'ai pas forcément une garde-robe très énorme. Ouais, Donc le recyclage de vêtements, c'est-à-dire que le vêtement pour un, un vrai personnage, c'est-à-dire plein de problèmes. Et toi justement, est-ce que tu aurais des un petit c'est euh, pas spécial Après mon euh, on est souvent sur Paris, sur des petites boutiques, euh, des costumes pas chers, des trucs comme ça. On voit assez bien dans les, dans les magasins de Proches des Gares ou des trucs comme ça, où on voit souvent des chemises de pour de 15 euros il <rire> n'y a pas besoin de mettre très très cher en fait ça va bien okay. et puis après bah, les, les magasins plus généralistes c'est euh, a... voilà nous on euh, voilà, marche beaucoup avec des vêtements euh, unis donc qui peuvent être assez simples euh, on prend des pièces assez basiques et euh, on travaille beaucoup avec les couleurs c'est plus rare de travailler avec les motifs, c'est plus difficile de travailler avec les motifs mais à partir de couleurs on peut déjà euh, dessiner une tenue assez facilement euh, en garçon il y a un petit peu moins d'accessoires du coup c'est à fond sur les couleurs voilà. ce qui est bien c'est que dans notre équipe on évite et il euh, y a tous les styles il y a les personnes qui préfèrent faire des Disney bandes assez simples euh, mais efficaces il y a des personnes qui adorent rajouter des accessoires aux accessoires <rire> voilà mais c'est notre style donc surtout il faut pas comme disait euh, Charles, il ne faut pas s'éloigner de son style. Si mon style, c'est de mettre comme accessoire, je, je me fais plaisir. Si j'ai un style un peu plus simple, euh, je me, ne pas se déguiser, ne pas se sentir déguisé. Parce que ça va se voir et parce que c'est pas le but. Le but, c'est de faire une tenue inspirée d'un personnage. Euh, avec des vêtements de tous les jours qu'on por pourrait porter, qu'on pourrait porter au travail, qu'on pourrait porter euh, euh, ouais, euh, dans la rue. Vraiment, voilà, vraiment. Le truc, c'est de se sentir bien dans la rue, tout simplement, et de se dire qu'on n'est pas, euh, pas déguisé, on porte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de porter. Donc. Exactement. Je vous poser une dernière question à tous les quatre. Est-ce que vous auriez une anecdote avec un personnage qui a reconnu votre tour Alors, moi, j'ai Marie Poppins qui a reconnu mon Disney Band de Petite Alien de Toy Story. <rire> <rire> Elle me fait. J'ai fait l'Alien, j'ai fait oui <rire> C'était un peu improbable, voilà, j'ai adoré ce... C'était, voilà, c'était marrant. Moi c'est Gaston. Il m'a demandé mon prénom, je lui ai dit que j'étais Gaston. Et donc du coup, ça fait très rire le public autour et... C'était un bon moment, on va dire, parce que voilà, je me suis mesurée à mur. Que... Moi, j'ai fait un peu de fois à réel, et à chaque fois, ça donne des petites réactions sympas, du style, euh, ah, tu te princesse ceci, tu viens du même océan, tu ah, te un cercle, voilà, ah, ça c'est ah trop les deux qui m'ont vraiment marqué, donc pour Halloween, j'étais en Monsieur Mouche, on a fait le brunch. Monsieur Mouche m'a demandé en mariage. Ah il s'est mis à genoux, il m'a fait à Mande, et j'ai passé un bon moment avec lui, il est resté vraiment un bon moment avec moi, il est même revenu à la fin avant de partir du resto. Et sinon, ça va être... Quand il y a eu Belle qui est du coup maintenant en photo location j'étais en Samovar et elle m'a reconnue et c'était juste exceptionnel. Voilà pour cette rencontre, j'espère que ce premier Disney Street Style vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Disney Boot si jamais ça vous intéresse et à aller voir les liens que je vous mets en barre d'infos, franchement c'est absolument magnifique. Je vous réserve une deuxième édition pour la Dapper Day, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.